Est-ce que vous avez enchaîné directement la partie 2 après la partie 1, ou est-ce que vous avez fait une petite pause En tout cas, on y va directement dans les conversions d'air de volume. On va maintenant passer aux conversions d'air. Euh, une aire est obtenue par multiplication de deux longueurs, l'unité de base est le mètre carré. On va comprendre maintenant pourquoi. Du coup, en utilisant le même tableau que pour les longueurs, dans chaque préfixe, il faut mettre... Deux colonnes. Donc pourquoi deux colonnes Imaginons un carré de 1 décamètre de côté. Son R c'est 1 décamètre fois 1 décamètre, 1 décamètre carré. On voit que décamètre est multiplié par décamètre, c'est pour ça que ça donne des décamètres carrés. Convertissons maintenant tout en mètres. 1 décamètre c'est 10 mètres, donc le calcul donne 10 mètres fois 10 mètres et on obtient bien 100 mètres carrés. Alors qu'il n'y a qu'une seule colonne de différence entre le décamètre carré et le mètre carré, on n'est pas à 10, mais à 100, on a deux chiffres de plus. Donc on comprend bien qu'il faut mettre deux colonnes par unité. Exemple, on va donc utiliser ce tableau. Un des cas m ça correspond bien dans ce tableau à 100 m2 grâce aux deux colonnes. À vous de jouer. Convertissez 2,302 hectomètres carrés en mètre carré et 5700 mm2 en décimètres carrés. Est-ce que vous avez, vous avez joué de jeu Est-ce que vous avez mis pause et fait la conversion Éventuellement, prenez un cahier d'exercice. Pour faire le tableau de conversion. Donc, 2,302, on met la virgule à droite de la colonne hectomètre carré, on regarde jusqu'à mètre carré, il nous faut rajouter un 0. Ça fait donc 23 23,020 mètres carrés. 5700 mm, on place les zéro, le premier zéro des unités à droite de la colonne millimètre, on veut aller en décimètre carré, on met donc la virgule à droite de la colonne décimètre carré, et ça donne donc 0,57 décimètre carré. Encore une fois, on aurait pu rajouter les deux derniers zéros, mais ils sont inutiles. Je préfère les enlever. Et pour les volumes, c'est exactement la même chose, mais cette fois avec trois colonnes, pour la même raison. On va le voir tout de suite. Donc si on prend un volume d'un cube de 1 décamètre de côté, son volume, c'est 1 décamètre fois 1 décamètre fois 1 décamètre, donc 1 décamètre cube. On convertit tout ça en mètres. C'est donc 10 mètres x 10 mètres x 10 mètres. Et on retombe bien sur 1000 mètres cubes, 1000 fois plus grand, donc 3 colonnes. Si on le place dans le tableau... On Se rend bien compte que 1 décamètre cube ça correspond à 1000 mètres cubes. A vous de jouer, convertissez 500 cm cubes en mètres cubes. Pourquoi j'ai pris 500 cm cubes C'est le moteur, le volume des moteurs de moto de la catégorie 500 cc. Quand on dit 500 cc, c'est pour 500 cm cubes. Et donc en plaçant le 500 correctement dans les colonnes de centimètres cubes en mettant les zéros et les virgules qui sont correctement placés, on retrouve 0,0005 mètres cubes. Enfin, on verra également cette année le début des conversions de temps. Contrairement aux autres unités, la base temporelle correspond à un facteur 60. On va voir à quoi ça correspond juste maintenant, donc c'est plus compliqué. Pour passer d'une unité à l'autre, il faut multiplier ou diviser par 60. Alors, vous savez sûrement qu'une heure c'est 60 minutes qu'une minute c'est 60 secondes. Mais question, une heure c'est combien de secondes Est-ce que vous avez trouvé En fait, si une heure c'est 60 minutes et chaque minute c'est 60 secondes, il faut faire 60 fois 60, autrement dit 3600 secondes. J'espère que vous êtes bien au clair avec les tableaux de conversion des distances, des aires et des volumes. Pour les conversions de temps, on s'exercera en classe parce que c'est un petit peu plus compliqué. Et pour cela, n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.